ג'וד מorgen, אלייד איננסיסר.היום בילו נישמאת בן יצחק, ופנני, ארמנ אמרא, מנצוליקא, וישראלם בן חביבה. אם vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions la s'achat de monter péricbet, mishna zayin. שניים שקיבשו שתי אחיות. זה אינו יודע איזו כידש, וזה אינו יודע איזו כידש. זה נותן שני גידים, וזה נותן שני גידים. מitsu, לא זה אחד, ולא זה אחד. זה יכול וזה יכול לשליחם. לזה אחד ולזה יש שניים. היחיד חולץ לשתים. ושניים אחד חולץ ואחד מיابם. קדמו ויכנסו. אין מוציא מי אדם. לזה יש שניים. לזה יש שניים. אחיב של זה חולץ לאחד. ואחיב של זה חולץ לאחד. אחיב של זה מיابם. מחלוץ של זה. ואחיב של זה של זה. קדמו וחלצו. לא אלא אחד חולץ ואחד מיابם. Bon, vous vous rappelez de la suggestion de la Mishnah précédente Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Et on va prendre un cas, cette fois-ci on va arrêter avec euh, mon exemple de Yaakov et Savi Ishmael, n'était pas tellement réussi. On va plutôt prendre euh, des cas de deux frères et deux frères. On a Réouven et Shimon, et Yosef et Binyamin, avec Rachel et Léa. Vous êtes prêts? On va parler maintenant d'une situation où il y a eu deux doutes. Donc, Yaakov et Réuven et Shimon, vous les connaissez, ces deux frères. Et à part ça, Yosef et Benjamin, ces deux frères distincts, ils n'ont pas de rapport, ils n'ont pas de parenté entre eux. Mais Reuven et Shimon et Yosef et Benjamin, ces deux frères. Ce qui se passe, c'est qu'on avait Reuven et Yosef, ils sont tous les deux partis voir roi. le père de Rachel et Léa. Ils ont parlé tous les deux de marier une des deux, ils ont donné les Kilouchines au père, parce que c'est le père qui reçoit les pour les deux. Ils ressortent de chez lui, ils se, disent, ils se souviennent plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que Réhouven s'est marié avec. Euh, Est-ce que c'est Réhouven qui s'est marié avec Rachel et Yosef avec, avec Léa, ou inversement, ils ne se souviennent plus Alors la Mijan me dit deux personnes étrangères qui ont marié deux sœurs. Le premier ne sait pas qui il a marié. le deuxième ne sait pas qui il a marié. Bon écoute, dans le doute, tu ne pourras plus jamais... Y a Reuven ne pourra se marier avec aucune des deux. Parce que dans le doute, il ne sait pas ce si que sa femme c'est Rachel ou c'est Léa. Il devra donner un guet à chacune d'entre elles. Et il ne pourra pas donner un guet à l'une et se marier avec l'autre. Parce que si toutefois, et... Et la femme mariée, c'était à... Rachel par exemple, Reuven, en réalité c'était Rachel... S'il se marie avec Léa, et il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de, de sa femme, de se divorcer. Et, et idem aussi, le deuxième aussi, il ne pourra pas se marier. Tous les deux ils doivent donner de guettes. C'est clair pour le moment. Attention. Mais tout, maintenant, Reuven et Yosef, finalement, ils sont tous les deux morts. Les éach, les éach. Un, il a un frère, et l'autre, il a un frère. Il y a Shimon et Binyamin. Alors là, Mishnah me dit, les écholets l'ichten, l'ichten. là, on n'a pas le choix pour le moment. Shimon, il va faire la khalitsa à toutes les deux parce qu'il ne pourra pas faire le hiboum à aucune. Même s'il fait la khalitsa à l'une, il ne pourra pas faire le hiboum à l'autre. Parce que peut-être que la première qu'il a fait la khalitsa, c'était sa vraie femme, hiboum, Il n'a pas le droit de se marier avec C'est comme sa belle-sœur. C'est comme la sœur de sa femme. Parce qu'après qu'il a fait la khalitsa, c'est comme si il, il s'est rapproché de sa belle-sœur, de la femme de son frère. Et ça devient un Il n'a pas le droit de se marier avec Akhoud Khalusato. Et idem aussi, Binami, il devra, il devra faire deux fois la Khalitza. Ensuite, on complique un petit peu la sauce. Il y a, en réalité, il y a trois frères. Il y avait trois frères, initialement. Réouven, Shimon et Lévi. Et on avait Yosef et Binyamin. Donc, les echad et les Les Yosef, il a un seul frère. Et Vélazé, au deuxième, il a deux frères. Il a Shimon et Lévi. Oh, là, on va pouvoir quand même faire un petit peu de mariage, si on veut. On commence d'abord parce que, à Yachid choletz lichten Binyamin, qui est le Yachid, qui est tout seul, lui, il n'a pas le choix, il est obligé de faire la Khalissa toutes les deux. Tandis que Ve'achnaïm et les deux autres frères, Shimon et Lévi, Shimon et Lévi, alors là, l'un va devoir faire la khalitza, mais le deuxième, il aura, il aura le droit de faire le hibou. parce que là, ça devient comme dans la mesure précédente, de deux choses l'une. Soit, la Yaakov, il était en réalité marié avec Rachel, et il s'avère que Shimon, il a fait la khalitza à Rachel, Lévi, il a le droit de se marier avec. Avec Léa, parce que Léa c'est une étrangère, et la le droit se marier avec la femme de la Khalidza, son frère, il n'y a aucun problème. Et si toutefois en réalité, Léa c'était la vraie femme de Reuven, ben, c'est parfait, Lévi est en train en ce moment de faire le hiboum avec Léa, aucun problème. Maintenant, mieux que ça, une fois que Binyamin l'a fait la Khalidza aux deux, Rachel et Léa elles se retrouvent toutes les deux devant, Shimon et Lévi. Chacun il décide d'en prendre une. Kadovekanso En si ce soit ils ont pris les devants sans demander au Beddin, et ils, ont, ils se sont mariés finalement avec les deux sœurs, eh bien, Enmo Silmi Adam, on ne pourra plus les faire sortir d'aucun de, des deux. Parce que, a posteriori, le premier n'avait pas le droit de se marier avec la première. Parce que c'était peut-être la sœur de sa skuka, a hot skukato, Mais a posteriori, une fois que son frère, finalement, il est venu après coup et qu'il a fait le hiboum, alors il a sauvé l'histoire. Il s'avère que maintenant, il le droit, ils, ont, ils, ont, ils ont le droit de maintenir leur femme, leur femme dans le doute. Et maintenant, on complique. Une Dernière fois la sauce, mais c'est pas compliqué. Vous savez, si vous savez saisi le principe, ça va être la même chose. On avait Rouven, Shimon et Lévi, et on avait, on avait aussi Yosef et Binyamin et Dan. Vous savez que Dan c'était aussi le fils de la servante de Rachel, aussi d'accord. Donc Yosef, Binyamin, Dan. Et maintenant, donc on a Rouven et Yosef qui sont morts, alors ça se passe comme ça. Les Echnaïm, les Echnaïm. Alors la Michal me dit alors maintenant, on cherche autant que possible de faire le maximum de mariages possible. Ou bien tant bien que mal, peut-être qu'on va réussir finalement à faire qu'il va y avoir une femme qui va avoir le hiboum. Alors on dit comme ça, On commence maintenant avec la fratrie de Rouven Chamonel. Un Shimon, le frère de Shimon, il va d'abord faire une première Khalitza. Shimon, il fait la Khalitza à Rachel. Premièrement. Et Binyamin, il fait aussi la khalitza à l'autre. Léa. Donc on savait, euh, maintenant, et après quoi On a une possibilité comme ça que maintenant, « Achim chelze, miyabem chalousato shelze. Maintenant, on a dit, attention, on a dit, ne vous trompez pas, on a dit « Shimon, il a fait la Khalitza à Rachel. » Eh bien, maintenant, et Léa, elle a eu la Khalitza de Binyamin, on est d'accord. Ensuite, il y a Lévi, « Achim chelze, miyabem chalousato shelze, Eh bien, et ben, Lévi pourra ensuite faire le « yiboum » s'il veut, à Léa que Bin lui a déjà fait la khalitsa, parce que de deux choses, l'une, il a le droit de se marier avec elle, selon le même principe. Soit maintenant elle a été libérée, parce que maintenant quand Bin a fait la khalitsa, c'était, imaginez Al-Assad, dans l'éventualité que c'était la vraie femme de, c'était la femme de Youssef, alors c'est-à-dire qu'il a fait la khalitsa, elle est devenue maintenant une khalitsa, la et Lévi, il a le droit de se marier avec elle. Et aussi, il a l'achif shalzé, il a il il et il est aussi avec Dan, le frère de Yosef et Benjamin, Il pourrait se marier avec Rachel, lui. Attention, ça se corse un petit peu, mais c'est plus compliqué. Si vous avez compris le principe, alors ça va être simple. Je reprends toujours le cas. On a Reuven, Shimon, Lévi et Yosef, Binyamin et Dan. Trois frères, trois frères. On a les deux femmes devant nous, Rachel et Léa. Reuven et chacun la marie, une des deux femmes. On ne sait pas qui était qui marié avec qui, Rouven et Yosef ils sont morts de toute façon. Maintenant on a tous les deux qui sont skukot les boom C'est-à-dire, une des deux qui, qui appartient à cette fratrie, et l'autre qui appartient à l'autre fratrie, bon, on ne sait pas qui appartient à qui. Donc dans le doute, on cherche des solutions. Dans la, la, dans la partie précédente, dans la mission précédente, de, dans la partie précédente, on a proposé quand même un moyen de marier, tant bien que mal, ces deux femmes. Que.. Un, il fasse la khalitsa, l'autre il fasse la khalitsa, et l'autre il fasse le de l'autre, et l'autre il fasse le de l'autre. Au pire, bah, ya, on, a, on a fait la khalitsa à, à celle qu'il fallait faire la khalitsa, et le deuxième il mariera une étrangère, tant mieux pour lui, et au mieux, on a quand même, on a même gagné la mise à de hiboum. Ce qui se passe, c'est que maintenant, les, dans la première fratrie, ils n'ont pas posé de question, ils sont directement partis faire la khalitsa. Donc on a Shimon et Lévi, ils sont partis faire la khalitsa à Rachel et Léa. La Meshach me dit, donc, et on, les deux frères, deux frères, parmi les, parmi les, fra, les deux fratries, deux, deux, deux, deux frères, donc, ont, ils ont pris le devant, ils sont partis faire la khalitsa aux deux, là, dans la deuxième fratrie, ils ne pourront pas faire le Yiboum aux deux femmes, mais nécessairement, elle a un droit à faire la khalitsa et l'autre seulement après pourra faire le Yiboum. Mais ils ne pourront pas faire tous les deux le Yiboum, parce que le premier qui va partir, imaginez qu'on va avoir maintenant Binyamin qui va se marier avec Rachel alors, s'il attire la bonne carte, tant mieux pour lui. Il a fait le hiboum de sa sœur. Et l'autre, il a le droit de se marier avec Dan. Ensuite, il aura le droit de se marier avec Léa en tant que n'importe quelle femme étrangère. Mais si toutefois il attire la mauvaise, la mauvaise carte, il s'avère qu'en réalité, Rachel, c'est la sœur de Ahotsu C'est Léa qui a réellement préposée au hiboum. Il n'a pas le droit de se marier avec, avec sa sœur pour le moment. Jusqu'à que Dan y fasse le hiboum. C'est pour ça qu'elle a mis en dit. Mais si toutefois, Kadmoub et Kansou, maintenant, ils n'ont pas posé de questions, et eux, ils ont tous les deux sauté, sauté dans les soirs, chacun en a pris une. Binyamin a pris Rachel et, et Dan il a pris Léa, et bien a posteriori, et mi Adam sur le qu'on dans le Mishnah, qu'a posteriori on leur demandera pas de divorcer ces deux femmes, pour quelle raison Parce que, il est vrai que Binyamin n'avait pas le droit de commencer à avoir un rapport avec Rachel, parce que peut-être c'était la sœur Ahotskoukato, parce que Léa c'est la vraie Skouka, mais quand finalement Dan il est venu et il a fait le boom à Léa, il a sauvé l'histoire, alors dans une situation pareille, en temps normal, on découvrira des cas où on va leur dire divorcer. Mais là, puisque c'était déjà une situation de doute pour un interdit midera banane, a posteriori, eh bien, en Motsin, mi adam, on ne leur dira pas de divorcer leur femme. Et c'est tout pour aujourd'hui. c'est une note de doit de